Mes chers élèves de deuxième année primaire, c'est un bonjour, alors aujourd'hui on va voir une activité de l'orthographe, c'est une activité vraiment très intéressante pour vous, mes chers élèves de deuxième année primaire, alors prenez s'il vous plaît votre livre préféré, là, au mot, et suivez avec c'est une autre façon d'enseigner la langue française à distance. Alors, ouvrez votre livre à la page 101 orthographe je manipule la lettre c et les différents sons qu'elle transcrit page 100 alors suivez avec, suivez avec moi s'il vous plaît là je je manipule la lettre c et les différents sons qu'elle transcrit d'abord j'observe et je découvre devant moi un texte lis le texte suivant et relève les mots contenant la lettre C. En hiver, chacun trouve sa place. L'écureuil se cache dans le tronc de l'arbre et la coccinelle sous l'écorce. La tortue s'abrite dans sa carapace et le limaçon dans sa coquille. Je relève les mots contenant la lettre C. Par exemple, on a chacun. Chacun. Place. Écureuil. Se cache. Le tronc. La coccinelle. Écorce. Carapace. Limaçon Coquille. Chacun. Place. Écureuil. H, tronc, coccinelle, écorce, carapace, limaçon, coquille. Alors, reproduis le tableau ci-dessous. En classe, les mots que tu as relevés, attention, certains mots peuvent se ranger dans plusieurs colonnes. Par exemple, ici, je vois la lettre C et j'entends le son K. J'entends le son S, j'entends le son CH. Et la lettre C ne transcrit aucun, aucun, aucun son. Comme l'exemple de TRON. C ne se prononce pas. Alors, on va commencer par K. Il y a CHACUN. Écureuil. Cache coccinelle, écorce, carapace, coquille. Alors j'entends son cas. Chacun, écureuil, cache coccinelle, écorce, carapace et coquille. Ici, le sens comme place, comme coccinelle, comme écorce, ce, ce. Par exemple, les maçons. Ch comme chacun. Chacun. Comme cache. Cache. Alors, si tu... la lettre C ne no... no transcrit aucun son, c'est comme l'exemple de tronc. Le tronc. Alors, il y a des questions ici. Devant quelle voyelle la lettre C se prononce tel cas Donc, devant quelle voyelle Alors, il y a trois voyelles. Soit avec A, soit avec O, soit avec U. Comme l'exemple de K, carapace. Comme l'exemple de Co, coccinelle l'écorce, comme l'exemple de U. Chacun les U, chacun Devant quelle voyelle, la lettre C se prononce-t-elle Devant E ou I comme place ou comme I coccinelle. Y aussi, comme l'exemple de cycliste. Et qu'ajoutons parfois à la lettre C pour transcrire le sens euh, par exemple, Sidi, euh, C-Sidi, comme l'exemple de Limasson. Devant quelle console, la lettre C transcrit-elle un autre son Comme l'exemple de Chacun, il y a la lettre H. Chaque, le chat, chien, méchant, etc. Allons maintenant, je m'entraîne. Écris le nom de chaque objet. Il y a ce qu'on appelle canapé. Il y a ici ce qu'on appelle cravate. Voici la cravate euh, La caisse Se forme d'un cube Cravate Le couteau Le cou La clé un canapé, le cube, la cravate, un couteau, le cou, et la clé. Recopie seulement les mots dans lesquels tu entends le son ca Alors d'abord, il faut lire tous ces, ces noms. Là, on va découvrir où exactement les mots dans lesquels j'entends le son K. Okay, écoute, On entend bien, on entend bien, écoute et on entend bien. On a le pouce. Le côté. Alors maintenant, recopie seulement les mots dans lesquels tu si entends le sang-k. On va lire euh, d'abord euh, tous les mots. Le pouce, le côté, un carré, le ciel, une cuvette, un crabe, une leçon. la classe, le français, un carton, la bouche, un conte, alors euh, je choisis le côté, un carré, une cuvette, un crabe, la classe, Un compte, le côté, un carré, une cuvette, un crabe, la glace, un carton et un compte. Recopie et complète les mots par C ou C, -cidi pour entendre le sens. Alors commence se par C normalement, on dit une glace, un cinéma, un prince avec C. Un citron, une place, une centaine, nous traçons avec un euh, traçant ces... voilà, avec, euh, traçon avec euh, ces cédilles. Une cédille. Une pièce avec ceci on dit euh, un garçon ceci euh, j'ai reçu nous avançons une balançoire avec ceci dit nous traçons avec ceci dit elle a aperçu avec ceci le rinçage la façade alors je répète encore fois pour euh, vous puissiez me suivre alors je choisis la lettre c une glace un cinéma un prince un citron, une place, une centaine, une cédille, une pièce, et les autres avec ces cédilles, par exemple une glace, pardon, un garçon, un garçon, euh, j'ai reçu, nous avançons, une balançoire, nous traçons et a aperçu, le rinçage et la façade. Dans chaque liste, trouve le mot dans lequel la, euh, les lettres euh, ch transcrivent le son K. Un hmm. exemple... Euh ah, voilà. Un orchestre. Un orchestre. Orchestre. Tu bon? Les cheveux, une poche, un chant, une cheminée, la bouche. Un orchestre. Un orchestre. Alors, dans chaque liste, trouve le mot dans lequel les lettres CH transcrivent le son K comme l'exemple de un orchestre. Un orchestre. C'est très difficile d'écrire. Sous forme de dictée. C'est ça le rôle de l'orthographe. C'est l'entraînement à la dictée. La chorale. La chorale. Alors il y a un, une niche, un chien, une chemise, un chapeau, une poche, mais la chorale. Un cœur. Un cœur. Une capuche. Une niche, un cheval, une chèvre, la richesse, mais un cœur, Un cœur. voilà. Alors, il y a le mot un cœur. ça veut dire chantant, un cœur. ça veut dire ensemble. Il y a le mot, euh, la chorale, ça veut dire le chant. Il euh, un orchestre. Alors, relis le début du texte, c'est trop, c'est trop. Relis le début du texte jusqu'à... Tim est émerveillé et relève un mot dans lequel la lettre c transcrit le son k et un mot dans lequel la lettre c transcrit le son s. Voilà c'est tout pour le moment. J'espère que vous avez bien apprécié cette leçon euh, dans la vidéo. Mais ben, prochaine, on va voir explication des et correction aussi des activités de l'orthographe. N'oublie pas que l'orthographe c'est ce sont des activités pour vous entraîner à mieux écrire des mots sous la dictée.